Bonjour à tous. Nous sommes le 3 octobre 2021. Euh, Aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis parce que, comme on le sait, les États-Unis, ça dicte un peu euh, les, euh, les humeurs de la planète. Donc, euh, on faut se pencher sur euh, ce qui va se passer aux États-Unis euh, dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Euh, on constate qu'en ce moment, les États-Unis, bah, euh, ben, les bourses euh, tremblent aux États-Unis. Euh, ça se contamine un peu, un peu partout sur la planète. On dit euh, dans les médias très Traditionnel que c'est un peu à cause de la, la grandeur de la chute d'Evergreen, qui était un conglomérat immobilier, mais dans le fond, on a plus que ça. On se trouve avoir des.. Euh des impacts importants au niveau de la planète sur euh, le plafond de la dette aux États-Unis. On va regarder ça un peu, où, où est-ce qu'on en est rendu et comment euh, euh, les Américains, autant les démocrates, des démocrates qui pourraient régler le problème immédiatement, mais euh, qui attendent, qui ne veulent pas porter l'odieux de monter encore le plafond de la dette, qui est rendu euh, euh, le plafond était à 22 000 milliards euh, de la part de Trump, mais maintenant on l'a dépassé simplement. On est rendu à 28 000. 1 500 millions... Euh, 28 500... Euh... 1 1000 milliards de dollars donc euh, mais on doit absolument dépenser parce que euh, c'est euh, on a dépensé on a voté une loi là pour faire en sorte qu'on puisse dépenser plus parce que les américains les, les aux États-Unis on n'arrive pas on n'est pas capable de combler euh, euh, le, les dépenses courantes euh, de des, euh, <rire> des États-Unis par tout simplement euh, le budget euh, les rentrées d'argent qu'on a au niveau euh, des impôts des taxes donc on doit creuser des déficits à toutes les années comme je vous avais dit euh, toutes les années on a des nouveaux déficits le dernier déficit la dernière euh, le dernier temps là, où on n'avait pas eu de déficit c'est en 2000 donc euh, on va regarder ça euh, très très euh, d'une manière très importante parce que ça se trouve être un enjeu qui est vraiment important au niveau de la crainte des marchés et euh, c'est le plafond de la dette comme je vous dis un et le deuxième ça se trouve être le plan d'infrastructure de Joe Biden euh, qui était à l'origine euh, supposé être euh, de 3500 euh, uh, euh, 3 500 euh, milliards de dollars, mais ça arrivera pas parce que, dans le fond, euh, ce n'est pas les, les républicains qui bloquent ça, c'est vraiment les démocrates, mais les démocrates plus euh, progressistes, puisqu'ils veulent absolument qu'on inclue dans ce 3 500 milliards euh, d'infrastructures aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de, de euh, des choses qui ne font pas partie nécessairement des infrastructures. Donc, euh, on a une chicane au niveau euh, des démocrates même, là, parce que, dans le fond, autant au niveau du plafond de la dette, au niveau euh, des infrastructures, euh, du 28 500, euh, on va aller voir ça, là, est ce qu'on est rendu et du 3 500 milliards de dollars, les, les démocrates pourraient régler ça, euh, ils ne veulent pas le faire, c'est simplement de la politique, là, ils ne veulent pas porter l'audio de tout ça. Il euh, y a aussi une autre nouvelle qui est importante, Bien, on va aller voir ça, justement, la première, euh, première nouvelle qui se trouve à être un peu le... le... on oh, va regarder ça comme ça, de manière plus... Euh... Ça sera pas long comme ça. Bon. Euh, C'est la, la, la nouvelle que j'ai mis tout simplement sur mon site. Euh Biden ne parvient pas à conclure un accord d'infrastructure avec les progressistes. Et Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle des progressistes, c'est les progressistes de son propre parti qui sont les démocrates progressistes qui veulent absolument qu'on inclue beaucoup beaucoup d'éléments dans ce 3500 milliards. Ici l'article est sur euh, mon site boursetechnique.com mais pour vous donner un peu le résumé de tout ça, c'est qu'on est en chicane là, tout simplement pour euh, que l'accord euh, puisse être passé mais euh, là, on n'en est plus rendu au chiffre de 3500 milliards. Probablement, euh, euh, la gamme qui est discutée là, au niveau du montant, ça serait de... Euh, mille, on le sait ici dans l'article 1900 milliards à 2300 milliards de dollars euh, puis même c'est même peu probable qu'on obtienne ce montant-là donc euh, c'est ça qui fait trembler en ce moment les bourses euh, au niveau mondial, euh, bah, c'est un élément qui fait trembler les bourses, le fameux programme d'infrastructure parce que les bourses euh, euh, se gavent justement aux liquidités et en ce moment c'est ce qu'on veut avoir des liquidités euh, donc euh, on a ça cet événement-là cet événement euh, en passant comme ça, euh, le vice-président de la FED, euh, un des vice-présidents de la FED, a acheté des actions euh, d'une manière assez euh, curieuse, juste à la veille de la... Déclaration de la pandémie mondiale de coronavirus. Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard euh, euh, Clarida, a échangé entre 1 million et 5 millions de dollars d'un fonds obligatoire contre les fonds d'action un jour avant que le président Jérôme Parole ne publie une déclaration indiquant une action politique euh, potentielle en raison de l'aggravation du COVID-19. Donc... Euh, on voit très très bien que les riches, en tout cas plusieurs riches qui sont en politique, ne sont pas riches pour rien et donc ils connaissent le, le, le, le jeu, connaissent la game comme on dit ici au Québec et euh, savent bien se positionner. Euh, C'est effrayant parce que comme on sait depuis euh, le début de l'injection massive des liquidités dans le marché, les riches ont profité pleinement de ça et... On le sait très bien, ce sont souvent des informations privilégiées, autant au niveau des euh, de l'argent qui a été injecté directement au niveau des bons du trésor, euh, que aussi l'implication des pharmaceutiques, parce que les pharmaceutiques s'en ont mis plein les poches avec cette euh, crise du coronavirus et continuent allègrement à le faire en.. en... Avec les vaccins, euh, l'injection, là qu'on, euh, qu'on, <rire> maintenant c'est mondial, là qu'on on impose à la population sous peine de se voir de devenir des citoyens de seconde zone. Et vous savez très très bien que c'est pas fini. Ce qui se passe en, en Australie, ce n'est qu'un un début là de cette euh, panique parce que dans le fond, euh, la les communistes euh, au pouvoir euh, un peu partout sur la planète paniquent et euh, le, dans le livre du grand Reset, justement de Claude Schwartz, Choix, ben, c'est exactement ce qu'on prévoyait, qu'on pensait que tout le monde embarquerait dans cette nouvelle réalité. Le livre Covid 19 euh, est, est paru en juin 2020 et euh, on pensait, en tout cas ceux qui sont les, euh, les acteurs du euh, forum économique de Davos, pensaient que ça se passerait très bien au niveau de la planète, mais on a un peu plus de résistance, donc à cause de cette fameuse résistance au niveau de la planète, on commence à vraiment la, à imposer la ligne dure, comme vous le voyez un peu partout, euh, bon, que ce soit en Australie, en France, ici au Québec, euh, c'est la ligne dure qui est imposée, et la raison pour laquelle on veut imposer cette ligne dure-là, c'est qu'on panique, et aux États-Unis, c'est la même chose, aux États-Unis, euh, la moitié des États euh, américains ne veulent pas embarquer dans le... le ce que Biden veut imposer, là, ça s'en vient très, très bientôt. C'est tout le 15-16 octobre, là, où euh, on va être privé de, de salaire si on ne veut pas se faire vacciner. Euh, ici, au Québec, ça s'en vient. Aux États-Unis, ça s'en vient. En France, je pense c'est déjà arrivé. Donc, le passe sanitaire, c'est une obligation pour les gouvernements pour arriver, justement, au contrôle des populations. Et ne, ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans le livre de COVID-19 de Claude Schwab qui a été écrit en juin 2020. Donc, vous pouvez consulter le livre. Je suis, je suis en train de faire une relecture parce que je l'avais lu euh, il y a quelques mois. Je veux faire une relecture pour voir si tout coordonne. Et tout est écrit, dans le fond. On avait le plan et euh, on est en train de l'imposer. C'est pour ça que les gouvernements mondiaux euh, euh, paniquent et commencent à imposer des mesures très, très restrictives. Donc, on va retourner à nos moutons. Au niveau, euh, ben, je vous dis, euh, il y a deux grands éléments qui font en sorte que les bourses paniquent. On est au mois d'octobre, c'est un troisième élément, mais qui est pas vraiment un élément dans l'équation. Euh, c'est sûr que Goldman Sachs avait dit aussi qu'il à qui disait qu'on pouvait avoir une correction de 20 des marchés. Et on est en train de le vivre probablement. Mais euh, au niveau des États-Unis, ben, c'est les médias traditionnels qui font paniquer le peuple au niveau du fameux euh, plafond de la dette. Et on va aller voir ça tout à l'heure, où, où est-ce qu'on en est rendu et que ça va continuer, je suis convaincu. On n'arrêtera pas d'injecter de l'argent aux États-Unis. Euh, Powell l'a dit, euh, et avec euh, main dans la main, avec... Euh, Janette et Hélène, euh, qu'ils vont continuer à injecter des sous euh, dans l'économie pour la maintenir artificiellement. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais voir. Euh, dernier article que j'ai encore placé sur mon site Bourse Technique, euh, ça se trouve être le fameux, ben, dans le fonds d'injection des liquidités, fait en sorte, euh, c'est la banque centrale qui injecte des liquidités dans le système en achetant des bons du trésor, ça, elle le fait d'une manière régulière, 120 milliards par mois euh, depuis des mois et elle continue à le faire, même si elle a dit qu'elle va arrêter d'injecter de l'argent dans le système, euh, elle continue de le faire maintenant et elle attend de voir aussi comment les marchés vont réagir. Et donc, euh, moi, j'ai placé un autre article ici euh, et c'est ce que je crois aussi. La fameuse panique qu'on a eue là, en ce moment, là, on a une panique à l'achat au niveau de la hausse des, euh, des intérêts sur les bons du trésor, ben, ben, ça continue. Là. Ça, c'est un graphique à très long terme euh, qui nous montre, euh, on pourrait aller comme ça ici. Euh, qui nous montre, puis tout à l'heure on va aller voir d'autres graphiques, mais d'une manière plus précise, là, qui nous montre euh, la petite montée qu'on vient d'avoir, lorsque Jérôme Powell a dit qu'il arrêterait d'injecter euh, de l'argent en achetant des bons du trésor. Parce que lorsque Powell, ben, la, la Fed injecte des bons du Trésor euh, américains, le gouvernement émet des bons du trésor pour euh, avoir de l'argent pour ses dépenses courantes. Donc, euh, lorsque le euh, Powell a dit ils vont arrêter d'injecter le 120 milliards par mois pour acheter des bons du de trésor en partie et acheter euh, des dettes hypothécaires. Là. Bien, euh, le marché a réagi, a monté ici. On, on le voit un peu plus, je pense. Que le, je ne sais pas si j'avais le. On peut peut-être aller ouvrir dans le nouvel onglet comme ça. Bon, on se trouve avoir un, eu une petite montée ici, euh, mais sur le long terme, est-ce que le rendement des bons du trésor, parce que dans le fond, lorsque la Fed achète des bons du trésor, c'est pour maintenir les rendements des bons du trésor bas. Euh, c'est contrôler le taux d'intérêt. Donc, elle achète des bons du trésor. Si c'était laissé aller au marché libre, bon, on obtiendrait euh, des bons du trésor avec un intérêt un plus haut. Et pour contrôler l'intérêt des bons du trésor, ben, c'est tout simplement en achetant des bons et contrôler ça. Et lorsque sa nouvelle est arrivée, ben là, c'est c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une petite hausse, mais moi je pense tout simplement qu'à long terme euh, les rendements des bons du trésor vont continuer à baisser, et c'est ce que l'article ici dit, là, que les rendements du bon, des bons du trésor vont poursuivre euh, leur chute sur le long terme, parce que la Fed ne peut absolument pas euh, arrêter de droguer littéralement le marché de liquidités en achetant de la dette et en maintenant les taux bas, et l'article que j'ai placé sur mon site, du simplement ça. Là. Euh, bon, la dette continue à, à monter d'une manière, euh, on va dire exponentielle, presque depuis euh, 2020. Et euh, le, on parle aussi du fameux euh, défaut de paiement de la dette dans l'article, euh, ça n'arrivera pas, parce que dans le fond, euh, comme je vous dis, c'est une bataille de politiciens euh, pour faire en sorte que, que l'odieux va être pris par euh, soit les démocrates, soit les républicains, et dans ce jeu-là, c'est même pas les républicains, c'est une bataille entre démocrates, les démocrates plus euh, à gauche euh, et les démocrates au centre. Donc, c'est vraiment une bataille entre les démocrates pour faire en sorte que le plafond de la dette soit monté au-dessus du de 28 000, euh, milliards, on est 28 500 milliards, là. et euh, la 3 500 milliards de dépenses d'infrastructures. C'est une guerre entière démocrate pour ne pas porter l'odieux euh, face aux républicains, mais aussi, entre eux autres, là, entre euh, les démocrates, les, les centristes et les gauchistes, les communistes. Euh, donc, euh, pour terminer, ce que je voudrais tout simplement regarder, c'est, euh, ben c'est, dans le fond, de quelques graphiques au niveau de... Euh, ben, comme on a parlé des rendements du bon, des bons du trésor sur un graphique hebdomadaire long terme. On va aller voir ça comme ça. Et euh, ça, ça se trouve être mon graphique des rendements, des le, le rendement des bons du trésor sur une très très longue période. Ben, on, a, on commence à 88 ici. On, va prendre, on peut prendre le 10 ans là, euh, qui commence 81. Donc euh, ça, c'est le, le temps où on avait eu euh, une longue... Euh, très très longue euh, cor correction à partir des années 80 où c'est euh euh, là, on avait eu l'apogée du rendement du bon, des bons du Trésor. Si on avait un graphique plus loin, on nous montrait euh, on, on, ça démontrait euh, qu'on a eu un taux d'intérêt qui a monté progressivement pour atteindre son apogée en, dans les années 80, en 80. Euh, et ensuite, on a eu une dégringolade jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est cette petite montée-là ici qu'on vit, là, euh, qui est tout simplement minime. Et de plus, plus qu'on avance dans le temps, plus plus euh, les rendements des bons du trésor. Donc, euh, on parle du rendement euh, des bons du trésor, mais aussi le taux d'intérêt de base là, américain euh, et aussi le taux d'intérêt euh, de base de toutes les, euh, euh, toute la planète. Donc, euh, on en est rendu là. Le taux d'intérêt euh, va se maintenir bas. Euh, ça ne montrera pas dans les prochaines années. Et au contraire, euh, le taux d'intérêt, le rendement des, sur les taux d'intérêt va euh, se garder très, très bas. Et rien qu'une seulement une petite montée pourrait faire en sorte que le système pourrait dégringoler. Ça n'arrivera pas. Euh, je vous dis pas ça en, en tant que prophète, mais parce que les États-Unis ne peuvent pas le faire et ne veulent pas le faire euh, pour l'instant. Mais ce qui va arriver et ce qui arrive, c'est la destruction de l'économie euh, pour les petites entreprises. Et dans le livre de Claude Schwab sur le grand reset, c'est ce qu'on voit très, très bien. Euh, Lui-même le dit. Euh, dans l'introduction et dans les premiers, euh, premiers chapitres là, que tout simplement on est dans une nouvelle normalité, c'est écrit en, en 2020, hein, en juin 2020 euh, on est dans une nouvelle normalité mais qui est provoquée et qui est amplifiée en ce moment où on veut détruire la petite économie pour que les banques centrales nos bons gouvernements puissent être là et on parle euh, allègrement dans le livre et j'ai lu un autre article du salaire de base universelle qui va être là comme pour, pour euh, d'une manière euh, pas direct, mais sauver euh, tous les pauvres gens qui ont été euh, qui ont subi euh, les contre-coups de cette terrible pandémie, donc euh, la manière qu'on va sauver euh, ces gens-là c'est en leur donnant un salaire de base universel et je suis convaincu que ça va arriver peut-être d'une manière euh, probablement d'une manière euh, avec la technologie euh, de crypto-devise mais c'est le gouvernement qui va prendre contrôle de ça, ça ne sera pas des bitcoins euh, que le gouvernement va nous donner, mais dans le site de la Banque centrale euh, américaine et euh, Banque du Canada, on en parle allègrement, que cette fameuse crypto-devise va venir aider les pauvres citoyens, mais dans le fond, c'est pour avoir un contrôle. Et on voit que euh, l'histoire du passe sanitaire, ce n'est pas euh, euh, relié directement à la COVID. Si vous voyez le, les graphiques des cas et des mortalités, des, même des hospitalisations, depuis un an et demi, on est vraiment, vraiment à la baisse et on est à la fin d'une pandémie. Pourtant, c'est là que les mesures sont les plus drastiques à la fin euh, d'une pandémie. Euh, pourquoi? Parce que dans le fond, le but était d'imposer un pass sanitaire. On est rendu là, donc c'est pour le contrôle des populations et on va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, surtout euh, les deux prochaines semaines, là, le 15, 16 octobre, un peu partout sur la planète, euh, ça va s'amplifier. Donc, euh, c'est pour vous dire que les euh, taux d'intérêt euh, vont rester bas et sur le long, long terme, euh, le taux d'intérêt 10 ans n'est pas du tout paniquant, hein, même si on montrait à 2%. Sur le long terme, on va euh, continuer à avoir des taux d'intérêt bas un peu partout sur la planète. Ça, ça se trouve être le taux euh, d'intérêt de, de la FED là, de base, là, euh, où on voit très, très bien euh, qu'on euh, s'en va sur un long, long, long plateau euh, qui n'a pas euh, terminé euh, Ça. ça le plateau, là. donc on va rester avec des taux d'intérêt bas très très longtemps avec un contrôle sanitaire et ça, ça se trouve être la fameuse ben, dette, là. on est rendu à 28 500 milliards euh, on a dépassé, comme je vous avais dit, le, le, le, le, la dette là, euh, le, le, le, le plafond qui avait été fixé à 22 000 milliards par euh, Trump et euh, on a dépensé ça allègrement. Et là, on veut comme, euh, fixer un nouveau plafond. Et même euh, Jackie le, et, ja, et Yellen là, a, a proposé qu'on arrête de, de mettre un plafond de la dette. Euh, C'est elle-même qui l'a dit euh, dernièrement. Donc, elle prête préconise qu'on devrait arrêter de mettre un plafond de dette et que, dans le fond, les États-Unis vont continuer indéfiniment à s'endetter. Euh, et je crois que c'est ce qui va arriver. On va voter ça, probablement, parce que l'argent va, va continuer à être injecté. Ça, je, je suis convaincu. Et la dette, on ne la paiera jamais. Simplement, ce qui peut arriver, comme à la Deuxième Guerre mondiale, euh, les paramètres euh, peuvent changer. La Deuxième Guerre mondiale, ce qui est arrivé, euh, c'est qu'on a refusé, on, a, on est reparti sur de, de nouvelles bases avec les accords de Bret, Bretton Woods où le dollar américain est devenu roi sur la planète. Eh bien, c'est la même chose qu'on pourrait faire, partir sur des nouvelles bases. Et c'est ça le grand reset. C'est partir sur des nouvelles bases économiques euh, pour prétendre faire en sorte qu'on va aider la population, mais les riches euh, vont continuer à s'enrichir, le contrôle va continuer à être là, mais il y a beaucoup d'opposition, heureusement, sur la planète et il faut que ça continue. Donc, c'est ça que je voulais faire, tout simplement, avec vous, une analyse de la situation. Peut-être terminer en vous montrant le graphique de l'or sur le long terme. Euh, c'est sur le très, très long terme. Même si certains disent que l'or, c'est terminé, on est tombé dans un... un une tendance baissière. Sur le long terme, je ne le vois pas. Je ne veux pas non plus prétendre qu'on s'en va à la hausse immédiatement. Le canal qui a été euh, cassé, là, long, long, long terme, là, euh, qui a été, euh, veux dire, on suit un, une consolidation très, très longue. Mais euh, ça pourrait changer. On est rendu ici. Il n'y a rien de paniquant. Là. Le fond pourrait aller retoucher le bas du canal. Mais sur le long, long terme, l'or va de rester une valeur refuge. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Temps, mais sur l'argent c'est un peu plus préoccupant on a un rebond en ce moment sur le canal de base mais on va voir ce qui va se passer dans le futur donc, c'est un peu la situation que je voulais vous partager aujourd'hui. On est… Euh, les bourses tremblent, mais en octobre, c'est un peu normal. Le, mais il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que euh, ça tremble. C'est surtout à cause du plafond de la dette aux États-Unis, euh, qui pour moi va être réglé, euh, je suis convaincu. C'est n'est pas la première fois qu'on a atteint un plafond de la dette et on a résolu ça au niveau politique. Et au niveau du 3500 milliards, qui sera malheureusement pas 3500 milliards. Euh, pour les Américains, je dis malheureusement pas pour moi, là, pour les Américains qui pourraient bénéficier de ça, mais dans le fond, euh, le, le, le, le, ce gros pack que je dis le, va être euh, émis pour beaucoup, beaucoup de programmes euh, euh, de, la, de la gauche communiste aux États-Unis, et c'est euh, les progressistes qui empêchent un peu... Ce, si ça serait simplement pour les infrastructures, ça serait... Un peu super, parce que dans le fond, l'argent serait dépensé pour quelque chose de tangible, mais malheureusement, c'est pas ça qui va arriver. lorsque on émet beaucoup, beaucoup d'argent comme ça, beaucoup de personnes profitent de la situation et se remplissent encore des poches. Donc, ça va être à suivre. Surtout, je vais essayer de faire une vidéo avant le 15 octobre ou voir dans ces coins-là pour euh, regarder la situation, parce que ces dates-là, 15 octobre, pour le Québec, pour les États-Unis, pour la France, pour beaucoup d'endroits dans le monde, euh, c'est octobre qu'on s'est donné comme euh, barrière au niveau de l'imposition du passeport vaccinal, même si c'est déjà arrivé à plusieurs endroits, euh, bien, on va voir ce qui va arriver, parce que c'est date des dates très, très importantes à suivre. Donc, on se revoit très, très bien, bientôt pour de nouvelles vidéos.